Ali envolé. Regard en arrière. J'admirais autrefois les splendides vainqueurs vers qui monte la flamme extatique des cœurs. Mais je n'aime aujourd'hui que les vaincus très calmes, dont le sang fier ternit la verdure des palmes. Moi, qui compte appalant le chemin du retour, j'aimais hier la gloire évidente du jour. Je sers aujourd'hui la nuit, ma souveraine, qui seule inspire une âme orgueilleuse et sereine. Parmi le peuple, hier encore je contemplais d'un regard ébahi le fronton des palais. Je n'aime maintenant que les grandes ruines Où tardent en pleurant les présences divines. Je me tais, je m'enfuis, Et d'un geste lassé, je drape sur mon cœur La pourpre du passé. Qu'un hasard guide enfin mon désespoir tranquille Vers l'eau d'une oasis ou les berges d'une île Où je puisse dormir mon voyage accompli dans la sécurité profonde de l'oubli.